Bonjour, bonjour, bonjour, chers internautes. Mes chers internautes, je vous salue. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. Et la petite famille, d'accord. Et comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel, Logosso, depuis le Bénin. Aujourd'hui, je vous présente, dans cette vidéo, je vous présente et savons de chance que je prépare dans la forêt sacrée avec les sages voilà regardez très bien ces instruments que je vous montre j'espère que vous voyez très bien euh, je salue mes abonnés et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne je vous prie de vous abonner massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours. Merci beaucoup. Voilà, regardez très bien, cette savon, cette savon noir que vous voyez, c'est un savon de chance. C'est un savon de chance de professeur spirituel au logosso depuis le Bénin. C'est un savon de chance qui est très puissant, c'est un savon de chance qui a un savon qui attire la chance. C'est un savon qui est très puissant et tout le monde peut utiliser cet savon. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, ou à l'extérieur, ou dans ton pays. Cet savon est disponible pour tout le monde. C'est un savon de chance et quand tu commences pas à utiliser cet savon, la voie s'ouvre pour toi. Voilà, quand tu commences pas à utiliser cet savon, dès aujourd'hui, il faut noter le jour que tu as commencé pas à utiliser cet savon. Il faut noter cet jour à quelque part. Tu vas, tu vas témoigner, tu vas me faire sept, sept, et le témoignage du 7 savon il n'y a pas de problème, c'est le savon de chance qui est très puissant et ça travaille correctement que ce soit euh, quelqu'un qui a été envoûté par la règle, la, la sorcellerie, le, le, la, la magie noire, la magie rouge ça désenvoûte, cette savon ça désenvoûte et le mauvais sort et ça attire la chance directement dans ta vie privée. Voilà. Et ça se lave seulement trois fois par semaine. Cet savon que vous voyez, ça se lave trois fois par semaine. Voilà. Ça attire la chance, le succès. Si tu es un concours, si tu veux aller à un concours, il faut essayer de se laver avec cet savon avant d'aller composer. Si c'est un concours, un examen, voilà. Si tu es un commerçant ou une commerçante, n'importe ce que tu fais, n'importe quel travail que tu fais, il faut utiliser cet savon. C'est très puissant. Je l'ai préparé dans la forêt sacrée avec les 41 sages qui travaillent avec moi dans la forêt sacrée. Voilà. Regardez ceci très bien. Regardez ceci très bien. Ça, c'est une éponge noire. J'espère que vous connaissez très bien ceci. C'est une éponge noire. Éponge traditionnelle. Voilà. C'est une éponge traditionnelle. Cet savon que vous voyez ici, ça se lave avec cette éponge. Le savon ne se lave pas avec n'importe quelle éponge. Non, ça se lave avec cette éponge traditionnelle qui se vend partout avec francs CFA. Voilà, regardez ceci très bien. C'est la tête d'un animal sauvage qui se trouve dans les grandes forêts. Également que ceci aussi. Voilà, donc ces deux têtes d'animaux que vous voyez, ça sert à préparer le savon. Voilà, ça sert à préparer le savon. C'est pour cela que j'ai mis ça là pour vous montrer les instruments qui préparent, qui servent à préparer le savon. C'est un savon qui est très puissant. Voilà, il faut, il faut me contacter et je peux vous envoyer par la DHL n'importe quel pays que vous êtes. Je peux vous envoyer par la DHL, par la poste. Il faut me contacter et commander cette savon pour témoigner. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est votre professeur spirituel, Lugoso. Contactez-moi sur plus de 229 63 20 06 67. Je dis plus de 229 63 20 06 67. Et mon email, c'est professeur logoso.com. Mon site internet. Euh, c'est mediumlogosso.hondepresse.com il n'y a pas de problème merci beaucoup, je vous remercie voilà, merci